Aujourd'hui le 6 décembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Le 5 décembre, les troupes russes ont infligé une frappe massive avec des frappes aériennes et maritimes à longue portée de haute précision armées sur le système de commandement et de contrôle militaire, les installations du complexe de défense et les installations énergétiques connexes Ukraine. L'objectif a été atteint. Tous les objets affectés sont touchés. À la suite de la grève, la production et la réparation d'armes ukrainiennes dans les entreprises du complexe militaro-industriel ont été arrêtées. Le transport ferroviaire de matériel militaire pour les forces armées ukrainiennes, y compris de fabrication étrangère, a été interrompu. Le transfert des réserves vers les zones de combat est difficile. Je souligne qu'il n'y a pas eu d'attaque de missiles sur la ville de Kiev. Dans la direction Kranol-Limansky, les troupes russes ont mené des opérations offensives, à la suite desquelles elles ont pris des lignes avantageuses et de nouvelles positions. A la suite de tirs d'artillerie, d'assauts et de frappes aériennes de l'armée, plus de 80 militaires ukrainiens, deux chars, trois véhicules de combat blindés et deux camionnettes ont été détruits. Dans la direction de Koupiansk, des tirs d'artillerie préventives dans la zone de concentration des effectifs des forces armées ukrainiennes ont empêché une tentative d'attaque de l'ennemi en direction de la colonie de Kuzmovka 2 la République populaire de Luhansk. Jusqu'à 65 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat d'infanterie et une camionnette ont été détruits. Les opérations offensives des troupes russes se poursuivent avec succès en direction de Donetsk. Les tentatives des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer les unités russes dans les zones des colonies de Spornoé, Kurdiamovka et Marienka de la République Populaire de Donetsk ont été repoussées. Au cours de la journée, plus de 60 militaires ukrainiens et 5 véhicules blindés de combat ont été détruits. Dans la direction sud-donetsk, L'ennemi a tenté en vain de restaurer la position perdue dans les zones des colonies de Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk et de Novodarovka de la région de Zaporozhye. Les unités des forces armées ukrainiennes ont été arrêtées par des avions d'assaut et des tirs d'artillerie et renvoyées à leur position d'origine. Les pertes ennemies se sont élevées à plus de 30 militaires ukrainiens tués et blessés, deux véhicules de combat d'infanterie et trois véhicules. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire... Les forces de missiles et l'artillerie ont vaincu quatre postes de commandement des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kupyansk dans la région de Kharkov, Stepnoi dans la région de Zaporozhye, Kramatorsk et Artmovsk de la République populaire de Donetsk. En outre, 83 unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 176 districts ont été touchés. Dans la zone de la colonie d'Yishovka, dans la région de Kharkiv, le point de déploiement temporaire de mercenaires étrangers a été touché. Une station radar du système ukrainien de missiles antiaériens 300A a été détruite dans la zone de la colonie d'Andrivka dans la République populaire de Donetsk. Trois dépôts d'armes de roquettes et de munitions ont été détruits dans les zones des colonies de Guliepol, Stepn et de la région de Zaporozhye. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Yazenovré dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote dans les zones des colonies d'Olkovetka, région de Kharkiv, Zitlovka, Stelmakovka, République populaire de Louhansk, Vasiliavka, Sledkoe, région de Zaporozhye. En outre, 15 roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples, IMAR et Uragan, ont été interceptées dans les zones des colonies de Komisarovka, en République populaire de Louhansk, de Bogdanovka, dans la région de Kherson, de Tokmok et de Mlitopol, dans la région de Zaporozhye. Deux missiles anti-radar américains armes ont été abattus près du village de Morozovka, dans la région de Kherson. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 340 avions, 180 hélicoptères, 2634 véhicules aériens sans pilote, 391 systèmes de missiles anti-aériens, 710 chars et autres véhicules blindés de combat, 910 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3662 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 7484 unités de véhicules militaires spéciaux.